De la santé qui devient de plus en plus prégnante dans l'alimentation, la question de la durabilité, la réduction, par exemple, de la consommation de viande. Alors, on a en fait, conduit plusieurs exercices de prospective sur cette question-là à la fois en France et à l'échelle internationale ce dont on se rend compte euh, qui est vraiment important c'est que l'alimentation évolue avec les modes de vie euh, notamment elle va être de plus en plus conditionnée par euh, l'urbanisation l'individualisation l'accélération euh, euh, des modes de vie euh, par exemple euh, ce qui fait qu'on va avoir euh, un ensemble de tendances qui vont être euh, partagées euh, par la population française mais également euh, en particulier dans les métropoles à l'échelle mondiale par des, des populations urbaines, des couches moyennes. Et, euh, on peut citer notamment euh, euh, la question de, de la santé qui devient de plus en plus prégnante dans l'alimentation, la question de la durabilité. Euh, la réduction euh, par exemple de, euh, de la consommation de viande, ou en tout cas le, la prégnance de plus en plus importante du rapport à l'animal, de, de cette question de, de manger en fait, des produits animaux. Euh, on va avoir également une alimentation qui va être de plus en plus intercalaire, donc qui va être secondaire par rapport à d'autres préoccupations, euh, par exemple le travail, les loisirs, la famille, et du coup qui va devoir s'adapter en fait, euh, à ces modes de vie. Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses, c'est vrai que le digital le numérique apporte euh, euh, des nouvelles opportunités, des nouvelles façons, euh, euh, par exemple, de, de faire des achats, de se renseigner sur des produits, euh, d'interagir avec d'autres euh, mangeurs. Euh, et en fait, le, le digital vient supporter en fait, des, des évolutions euh, des comportements alimentaires. C'est à la fois une source d'évolution, mais également euh, alors, euh, un outil pour évoluer. On peut penser par exemple à des, des applications qui permettent de mieux euh, maîtriser sa consommation, euh, aux achats qu'on peut faire en ligne, euh, à la question de la cuisine connectée, voire du, du mangeur augmenté euh, à plus long terme. En fait, déjà sur l'évolution des comportements, l'action politique ou l'action publique, en fait, au sens large, elle est, euh, ce n'est qu'un des déterminants de l'évolution des comportements, puisque les comportements vont, euh, sont déterminés par des facteurs personnels, l'environnement, l'offre le, alimentaire qui a disponibilité, l'endroit où l'on habite, les croyances, les, euh, les aspirations et autres. Et, euh, et donc là-dedans, il y a différents modes d'intervention publique, par exemple des taxes, de l'information, de l'éducation, euh, ou après du travail sur euh, la reformulation de l'offre alimentaire, par exemple. Euh, on n'a pas forcément en fait, euh, euh, projeté l'intervention euh, publique du futur, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'elle doit s'adapter en fait, à une pluralité d'enjeux et aussi au fait qu'il y a une pluralité d'acteurs qui interviennent euh, dans ces champs-là avec de nouveaux acteurs qui interviennent, ça on l'a vu notamment à l'échelle internationale, avec de plus en plus des ONG, des fondations, de, qui viennent interagir avec les acteurs privés, les agriculteurs, d'autres associations.